Bonsoir Hugues, nous commençons dans quelques instants.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 S'avoir encore connecté ce soir, <rire> on connaît quelques, un petit retard de la part de certains de nos membres, de nos, de nos invités, de nos participants à cette présentation de ce soir. Mais Lucien, pendant que tu es là, euh, je, sais, je sais que tu as suivi cette, euh, présence, cette petite vidéo de Zach Mekwassa Zach de Kwasa, c'est un très grand champion de boxe congolaise, un très grand champion de, de boxe internationale, même il a fait la boxe internationale. C'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un de très respecté, c'est vraiment un très grand sportif. Mais en plus d'être un grand sportif, c'est quelqu'un aujourd'hui qui donne énormément, c'est quelqu'un aujourd'hui qui donne énormément de, énormément de conseils. Voilà. C'est quelqu'un aujourd'hui qui donne énormément de conseils. Il donne énormément de conseils à, voilà, à, toutes, à, à, à, à des jeunes, à, à toute la communauté qui le suit. Il donne énormément de conseils à toute la communauté qui le suit sur, j'ai envie de dire, des conseils de vie. Des conseils de vie sur euh, voilà, comment gérer des relations, comment gérer des activités et comment gérer des business. Et particulièrement dans cette vidéo on l'entend donner un conseil très important et c'est de ce conseil-là que nous parlons, c'est de ce conseil-là que nous parlons ce soir et pour cela, je vous invite encore à l'écouter pour 30 secondes avant qu'on ne lance notre la présentation de ce soir. Bonsoir Hugues, bonsoir à vous tous qui nous avez rejoints. Paul Denis, bonsoir, merci d'être là encore. Beaucoup d'argent comme ça. Vous ferez de l'argent, beaucoup d'argent comme ça.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 Vous ferez de l'argent, beaucoup d'argent. Voilà, donc... Euh, Écoutez, euh, beaucoup de ça, gens ça, se font ça, de l'argent sur Internet, même avec des téléphones. Il, y a beaucoup il, de... est de beaucoup Il est possible de se faire beaucoup d'argent sur euh, Internet, qu'il est possible de se faire beaucoup d'argent en achetant des parts. Et nous allons parler encore ce soir de parts. Nous allons parler encore ce soir de parts. Euh, euh, voilà, je lance... Vous mettez que je lance l'enregistrement. OK. Donc voilà, nous allons encore ce soir parler de part sociales. Parce que dans cette vidéo, dans cette vidéo, on a suivi Zach Mekwassa, à encourager les gens à utiliser positivement Internet, à s'intéresser aux parts sociales, parce qu'avec Internet aujourd'hui, on peut gagner de l'argent. Et je sais que mon ami Paul Denis, qui est là, euh, euh, euh, le, pourrait bien encore l'expliquer, lui, qui est très actif, très dynamique sur lui qui est très actif, très dynamique sur euh, voilà sur les réseaux, sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux. Voilà et je voudrais ici si vous partager par exemple, vous partager par exemple quelques grandes entreprises que vous connaissez tous, que nous connaissons, qui ont qui ont procédé, qui ont euh, euh, levé des fonds pour financer leur activité par le financement participatif, par le financement participatif et dont aujourd'hui la part ou alors l'action vaut une belle petite fortune. Microsoft, vous connaissez l'entreprise de Microsoft. Microsoft aujourd'hui a levé des fonds pendant près de 11 ans, pendant plus d'une dizaine d'années, a levé des capitaux pour pouvoir financer son projet. Et le premier jour où Microsoft est ancré en bourse, son action valait 21 dollars. Est-ce que vous vous imaginez 21 dollars. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de, je pense, plus, plusieurs années plus tard, l'action la, de Microsoft aujourd'hui vaut environ 290 dollars. Pareil pour Tesla. Vous connaissez Tesla de, de, de Elon Musk. Elon Musk a levé des fonds pendant près de sept années pour financer son activité de fabrication de voitures modernes. Lorsqu'il est en bourse, le jour où il est entré en bourse, l'action était cotée à 17 dollars. Et actuellement, une action de, tel, de, de, de Tesla vaut 700 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte, chers invités? Pareil pour Amazon, pareil pour Apple, pareil pour Google. L'action de Google, après six années de levée de fonds, lorsque l'entreprise s'est mise à produire des contenus s'est mis à produire des contenus et a été, euh, a, a, a, a été cotée en bourse l'action est passée l'action est passée l'action de, de, de, de, de Google est passée à 85 dollars est-ce que vous comprenez ça Apple lors de, la, de sa cotation en bourse Apple l'action de Apple valait 22 dollars donc, tous ces exemples pour vous montrer que ce dont nous allons parler ce, ce soir, ce dont nous parlons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, en l'occurrence, MLC Ingénierie est une entreprise de technologie comme, euh, euh, toutes ces entreprises que, comme toutes ces entreprises que nous venons de voir, que je suis heureux de vous citer. C'est une entreprise de technologie comme toutes ces entreprises-là. Et, et je vous le dis déjà, pour vous qui êtes peut-être là pour la première fois, MLC Ingénierie projette en créant. Donc, MLC souhaite que. Euh, euh, Apple, des entreprises comme Tesla, Amazon, lors de leur entrée en bourse, tous étaient à plus de, à plus de 10 dollars. J'espère que là, maintenant, vous me suivez. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Paul Denis, est-ce que c'est bon? J'espère que vous m'entendez. Écrivez dans le chat. Ok, super, le son est ok. Voilà. Donc, je que de vous dire que Ok, super, Paul Denis merci. Donc, je de vous dire que toutes ces entreprises aussi, c'est des entreprises technologiques. Regardez, chacune d'elles, lors de son ancrée en bourse, était à plus de 10 dollars. Mais MLC Ingenierie projette, dans son, euh, euh, lors de son ancrée en bourse, d'ici 2026, 2027, ancrée à 1 dollar seulement. 1 dollar. Or, c'est une entreprise qui exerce dans un domaine tout aussi porteur que toutes les autres entreprises que vous avez vues, que vous voyez là. Twitter, c'est des entreprises de technologie. Alibaba, c'est des entreprises de technologie. Euh, euh, Facebook, Google, Apple, Amazon, c'est des entreprises de technologie. Microsoft, c'est des entreprises de technologie. Donc, ça veut dire que si ces entreprises-là ont eu un tel succès lors de leur cotation en bourse, lors de leur rentrée en bourse, pourquoi est-ce que qu'on ne peut pas nous aussi rêver, nous aussi penser, nous aussi être optimistes de ce que lorsque MLC Ingénierie ancrera en bourse, elle sera aussi, son action va, vautra aussi au moins un dollar. Je dis bien au moins. Mais quand je vois le projet que je m'avais vous présenté dans quelques secondes, vous comprendrez que si toutes ces entreprises-ci sont ancrées, à plus de 10 dollars chacune lors de leur cotation en bourse le premier jour de leur cotation en bourse leur, leur, leur action valait plus de 10 dollars vous, vous pouvez être optimiste de ce que avec ce merveilleux projet de MLC ingénierie il y a de quoi il y a de quoi être optimiste il y a de quoi vous dire vous n'avez pas pu être actionnaire de Apple vous n'avez pas pu être actionnaire de Tesla vous n'avez pas pu être actionnaire de, de Facebook. Vous n'avez pas pu être actionnaire d'Amazon, d'Alibaba, de, de toutes ces entreprises que vous avez vues. Pourtant, ces entreprises ont fait des levées de fonds, du financement participatif. Ces entreprises ont levé des fonds dans le monde. Mais est-ce que vous aviez l'information? Vous n'aviez pas l'information. Il n'y avait personne pour vous parler de ces entreprises quand elles étaient encore en phase de mise en place. Il n'y avait personne pour, pour vous dire que Amazon, Jeff Bezos, c'est un entrepreneur qui, share, qui veut créer une immense plateforme de e-commerce et qui a besoin de fonds pour, les, pour financer son projet. Il n'y avait personne pour vous dire cela. Il n'y avait personne lorsque euh, euh, Max Zuckerberg mettait son entreprise en place, lorsque euh, euh, Jack Ma mettait Alibaba en place et lorsqu'il levait des fonds dans le monde, il, il, il, il, il appelait des capitaux. Il n'y avait personne pour vous dire. La question, c'est même s'il y avait quelqu'un pour vous dire, même s'il y avait quelqu'un pour vous dire, est-ce que lorsque cette personne vous aurait dit, voici Jack Ma, il a l'intention de créer le plus grand site d'e-commerce e de l'Asie, il va rivaliser avec les Amazones à cette époque-là, est-ce que vous aurez cru? Parce qu'à cette époque-là, quand il avait des fonds, c'était encore un projet théorique. C'était encore un projet sur papier. C'était encore un projet qui n'avait pas encore de véritables assises. La question c'est, est-ce que vous auriez cru à Jack Ma si vous auriez présenté son projet? Est-ce que vous auriez cru à Jeff Bezos lorsqu'il, si, il y a de cela plusieurs années avant, il vous présentait son projet d'Amazon et vous demandait de financer son projet? Lucien Comessi, est-ce que vous auriez cru à Jeff Bezos est-ce que vous aurez cru à Max Zukembe? Est-ce que, est que vous savez que Ali euh, euh, euh, euh, Jeff Bezos a commencé Amazon dans un garage? Est-ce que vous vous imaginez dans un garage? Est-ce que vous imaginez que quelqu'un vous dit qu'il est en train de concevoir un projet dans un garage, un projet qui sera un immense projet mondial, un immense projet planétaire, qui va toucher du monde, qui va faire du chiffre. Et vous le voyez dans un gars, il vous dit il a besoin d'argent. Honnêtement, dites-moi, est-ce que vous aurez cru à cette personne Est-ce que vous lui aurez donné votre argent Mais aujourd'hui, ceux qui ont cru à Jeff Bezos, ceux qui ont cru à Jack Ma, ceux qui ont cru à, à, à Elon Musk, Lorsqu'ils levaient des fonds pour Tesla, ceux qui ont cru à tous ces grands entrepreneurs, qui étaient tout d'abord des petits entrepreneurs inconnus du grand public. Ils étaient inconnus. Ceux qui ont cru en eux lorsqu'ils étaient inconnus, ceux qui ont cru en leur vision, ceux qui ont pris le risque de les accompagner, ceux qui les ont fait confiance, ceux qui ont accepté se mettre auprès d'eux pour réaliser cette grande ambition qu'ils avaient, Aujourd'hui, toutes ces personnes, aucune de ces personnes ne regrette. Aucune personne ne regrette d'être actionnaire de Facebook, d'être actionnaire d'Amazon, aucune. Parce que leurs actions ont explosé. C'est des gens aujourd'hui qui sont multimillionnaires en dollars. Très cher, bienvenue, bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Je faisais ces propos d'introduction pour attirer votre attention sur le projet dont je m'avais vous présenté tout de suite. Parce que ce projet... Aujourd'hui, il est inconnu du grand public. Aujourd'hui, il est tout petit comme ça. Aujourd'hui, il n'a l'air de rien. Aujourd'hui, il a à sa tête quelqu'un qui est inconnu, quelqu'un que le monde, que vous qui êtes là en ligne, parce que lui, il est connu. Ce monsieur est connu. Ce monsieur s'appelle Ivan Saltanov. C'est un entrepreneur, c'est un ingénieur, c'est un informaticien de haut renom. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a déjà fait des choses, qui a déjà créé des entreprises à succès. Le truc, c'est que vous, vous ne le connaissez pas, mais le monde le connaît. Mais la question, c'est que vous qui ne le connaissez pas, est-ce que vous allez lui faire, lui faire confiance? Parce qu'aujourd'hui, cet homme d'affaires, cet entrepreneur voudrait créer une entreprise qui fabriquera une, un système de surveillance continue de la glycémie qui fabriquera un appareil pour permettre à, aux humains, à tout le monde, aux 7 milliards d'habitants sur la Terre, de pouvoir chacun suivre, contrôler sa glycémie. Donc, il veut fabriquer et commercialiser dans le marché mondial un appareil qui permet de suivre, de contrôler l'évolution du sang dans votre corps j'ai envie de vous poser une question Paul Denis, mon ami Paul Denis est-ce que tu sais que à l'âge où tu es aujourd'hui il importe pour toi de contrôler en permanence ton sang l'évolution du sucre dans ton sang Lucien Comessi est-ce que tu sais qu'il est important pour toi à cet âge où tu es de contrôler chaque jour le niveau d'évolution du sucre dans ton sang Hugues et Jeanne Camille toi qui es là, Elie, Philippe, Philippe, toi mon ami, à l'âge où tu es, est-ce que tu connais ta glycémie Est-ce que à l'heure où nous sommes là, nous parlons, est-ce que tu connais le niveau de sucre que tu as dans le sang C'est dangereux si tu ne connais pas, parce qu'il est possible que le niveau de sucre dans ton sang est déjà à un taux anormal, qui te rapproche du diabète, et que parce que tu ne connais pas, tu ne peux pas prendre des mesures pour pouvoir ré réguler diminuer ce taux de sucre et par conséquent, tu vas te retrouver en train de faire du diabète parce que tu étais ignorant de comment le sucre évoluait, comment ta glycémie évoluait. C'est ce défi, c'est ce problème que Ivan Satanov voudrait résoudre à travers ce projet. Cet ingénieur s'est dit, on ne peut pas, on doit faire quelque chose parce que le diabète est un problème mondial. Le diabète tue. Une personne sur dix dans le monde. Et il y a environ un demi milliard de malades, de diabète, des de, de cas dépistés. Sans compter qu'au-delà de ces cas dépistés, il y a encore énormément d'autres malades qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas encore. Et quand on sait aujourd'hui la qualité de l'alimentation, la qualité de vie, l'hygiène de vie de, de, de, de, de plus en plus médiocre dans lequel on vit, on doit s'attendre dans les années à venir à beaucoup plus de malades souffrant de d'hypo- de, de, ou d'hyperglycémie. Par conséquent, trouver, mettre en place une solution pour pouvoir contrôler ce si sang est quelque chose d'urgent, est quelque chose d'important, est quelque chose de capital, est quelque chose, j'ai envie de dire, de critique. C'est critique, mon ami Paul Denis, qu'un qu tel appareil puisse exister. C'est important qu'un tel appareil puisse exister, euh, euh, mon ami Philippe qui dit Pourquoi Parce que ces personnes qui sont malades de diabète, s'ils si ont cet appareil-là qui leur permet de suivre, de contrôler, de contrôler leur niveau de sucre dans le sang, s'ils si ont cet appareil-là qui est relié à leur, à, à leur téléphone, ça se fixe là, c'est relié à leur téléphone, s'ils ont cet appareil-là, ils peuvent suivre en temps réel l'évolution du sucre dans le sang. Et parce qu'ils ont ce suivi, ils ne pourront pas faire d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Cela rallonge leur temps de vie, leur durée d'existence. Et pareil, pour ceux qui ne sont pas malades, s'ils se fixent ce petit appareil-là, qu'ils les renseignent en temps réel sur le niveau d'évolution, il y a de grandes chances qu'ils ne puissent pas faire du diabète, qu'ils ne puissent pas tomber malade. Pourquoi? Parce que lorsque le taux de sucre monte déjà à un niveau anormal, le système leur renvoie souvent le téléphone des signaux pour leur dire alerte, alerte, attention ton taux de sucre n'est pas bon faites très attention donc c'est pareil Et pour ceux qui pourraient par exemple faire d'hypoglycémie cela l'appareil leur, leur orienterait les informations leur permettant de pouvoir prendre soin, de pouvoir anticiper sur le mal donc vous comprenez que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour soutenir Ivan Saltano, très cher. Vous qui êtes là ce soir, si vous êtes là, c'est parce que cet ingénieur, c'est parce que ce homme d'affaires veut créer une entreprise un peu comme l'a fait tous les autres entrepreneurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, le, le créateur d'Amazon, le créateur de Apple, le créateur de Tesla, tous ces entrepreneurs-là, de la même manière qu'eux aussi, en voulant créer leur entreprise, ont fait appel au monde entier pour lever des fonds, c'est de la même manière que Ivan Sartanov nous réunit ce soir pour nous dire, il a besoin de nous pour qu'ensemble, on puisse fabriquer cet appareil de surveillance de la glycémie. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, très chers participants. C'est pour que vous, vous, vous découvriez ce projet et vous puissiez le rejoindre. Parce qu'en en fait, il existe des instruments de mesure de la glycémie. Le problème, c'est que ces instruments-là ne font qu'un qu qu qu suivi, qu'un contrôle périodique. Ça ne fait pas un contrôle permanent. Le contrôle est périodique. Ces appareils qui existent actuellement sur le marché ne font que des contrôles périodiques et, et pour lesquels il faut de temps en temps faire des, des, des ponctuations sur le doigt. On vous pique, on vous fait du prélèvement sanguin sur le doigt et on va contrôler. Ça veut dire qu'on peut contrôler là maintenant. On voit que votre niveau de sucre est bon et vous vous dites, ok, je vais revenir dans 15 jours, je vais revenir dans un mois ou je vais revenir dans deux mois. Sauf que Dès demain ou dès même ce soir, il vous suffit de vous retrouver en train de manger un bon plat bien sucré, en train de boire du jus, une bière, des, je ne sais pas moi trop, en train de manger quelque chose. Et en l'espace de quelques, de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, votre taux de sucre augmente drastiquement et vous vous retrouvez en train de faire l'hyperglycémie Ou alors, votre taux de sucre chute, vous vous retrouvez en train de faire de l'hypoglycémie et vous vous recrouvez l'encre d'ancrer définitivement dans le diabète. Pourquoi Parce que, voilà, vous êtes malade. Vous n'avez pas su réguler votre taux de sucre. Donc, ces appareils ont des limites. Ça, c'est la première limite. La, la première limite, c'est que c'est un contrôle euh, euh, euh, périodique. La deuxième limite, c'est le coût de ces appareils. Ces appareils ont des coûts exorbitants. La nôtre de solution que nous proposons, c'est un appareil qui fait un contrôle permanent, qui, dont le prix est trois fois moins coûteux que ceux des appareils existants parce que il va Satanov et son équipe ont eu le temps de faire une étude de marché pour voir qu'est-ce qui est -ce qu y a et de s'assurer que notre application, notre appareil, sera, notre équipement, sera, notre capteur sera beaucoup plus compétitif et beaucoup plus accessible à la population. Donc, ça fait que nous avons une offre qui est demandée. Et en plus, ce que vous devez savoir, c'est que les appareils qui existent actuellement sur le marché ne parviennent même pas à satisfaire 10% du besoin du marché. Est-ce que vous vous rendez compte? Non seulement les équipements existants actuellement ne font que des contrôles périodiques, sont très coûteux sont très coûteux, mais en plus de ça, c'est des équipements qui euh, euh, ne parviennent même pas à satisfaire toute la demande. Les entreprises qui produisent ces équipements ne parviennent pas à couvrir toute la demande. La demande est énorme. Ces entreprises font déjà de gros chiffres, mais le marché est encore fortement demandeur. Très participants, je vous dis tout ça pour que vous compreniez que ce projet cette, ce, cette, ce, ce capteur est demandé. Son marché existe déjà. Je ne vous parle pas d'un capteur dont on va aller chercher le marché. Je ne vous parle pas d'un capteur dont on va aller euh, créer le marché. Je ne vous parle pas d'un capteur où il va falloir prendre du temps pour trouver des acheteurs. Non, la demande existe déjà. Et notre capteur est hyper compétitif. Hyper compétitif par rapport à ceux des concurrents. Donc, du coup, très cher, Ivan Saltanov a besoin de nous tous. Ivan Saltanov a besoin de nous. Euh, euh, euh, Béni Blanco Kofi, bonsoir, merci d'être là, Béni Blanco. Euh, euh, dites tu Ivan Saltanov a besoin qu'on vienne, qu vienne à son partenariat, qu'on vienne être partenaire. Il veut qu'on soit partenaire avec lui, qu'on lui apporte. Lui, c'est un ingénieur. Lui, il a la vision. Il, a, il sait ce qu'il faut faire. Il connaît la, la technologie. Il a toute une équipe. Mais il faut énormément d'argent pour construire le centre d'ingénierie dans lequel cet équipement va être développé et fabriqué. Donc, l'argent que nous allons apporter à Ivan va lui permettre de construire le centre d'ingénierie dans lequel ce capteur-là va être fabriqué, va être développé. Et vous voulez que je vous dise quoi? Dans ce centre d'ingénierie, il n'y aura pas seulement le capteur-là, le capteur-là, ce sera le premier produit, mais il y aura d'autres produits qui vont être fabriqués dans ce centre d'ingénierie. D'autres produits pour d'autres maladies, d'autres capteurs, d'autres équipements pour d'autres maladies. Donc, vous comprenez qu'il est en train de nous inviter à un projet immense, à un projet énorme, à un projet, j'ai envie de dire, Regardez juste, ayez, ayez de la vision, essayez d'ouvrir essayez vos esprit, Osez rêver. Dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que lorsque euh, euh, Jeff Bezos commençait son projet d'Amazon dans un garage, est-ce que si vous regardiez seulement le garage, vous pourriez penser que Amazon serait ce qu'il est aujourd'hui Mais si vous avez un temps soit peu écouté son projet vous dites mais attends, ce monsieur veut créer une plateforme de e-commerce où les gens du monde entier peuvent acheter sans se déplacer, peuvent vendre. En regardant le projet, en vous concentrant sur le projet, sur la vision, sur l'idée, vous devez comprendre que ce projet était un projet révolutionnaire. Et je sais que c'est pour ça que beaucoup d'autres qui avaient entendu parler de la levée de fonds pour ce projet ont rejoint ce projet et aujourd'hui sont heureux. Regardez juste ce projet. Un centre d'ingénierie. Qui fabrique un, un équipement de surveillance continue de la glycémie pour près de 537 millions de malades. Les malades, pour 537 millions. Mais vous voulez que je vous suprême, les statistiques, les prévisions financières ont été faites sur un potentiel de 1 million seulement de malades. Mon ami Paul Denis, est-ce que tu te rends compte Les prévisions que Ivan Satanova a fait, il a fait des prévisions sur un million de malades, alors qu'il y a 557 millions. Ça veut dire qu'il a fait des prévisions, j'ai envie de dire, les prévisions les plus basses, les prévisions les plus… Et malgré ces prévisions-là, les chiffres générés sur un million de, de, de clients qui achètent régulièrement nos, nos capteurs les chiffres sont impressionnants. Les chiffres font juste rêver. Mais imagine, imagine, imagine euh, euh, euh, euh, imagine Paul-Denis qu'on qu réussisse à avoir 2 millions, de, 2 millions, 3 millions de malades, 4 millions de malades, 5 millions, 10 millions de malades, sur 530 millions, qu'on réussisse seulement à avoir 10 millions de malades. Est-ce que tu te rends compte, Paul-Denis, c'est un marché, c'est un marché inimaginable. C'est un marché incroyable, c'est un potentiel phénoménal. Mais, mais on n'est que pour l'instant sur un seul million. Et vous voulez que je vous dise quoi Pour un seul million là-même, la Russie seulement, la Russie nous fournit déjà ce, ce potentiel-là. Donc c'est une grosse opportunité, euh, euh, euh, mon ami Paul Denis, tu l'as compris. C'est une grosse opportunité. Si avec des, des, des prévisions de 1 million, de 1 million, de, de, de, de 1 million, de, de clients, on parvient déjà à faire des chiffres stratosphériques. Imaginez si on réussit à avoir 2 millions, à avoir 5 millions, à avoir 10 millions, à avoir 20 millions de clients. Sur 537 millions, on, on veut seulement, même pas, même pas 5%. Ça va juste être incroyable. Très cher, vraiment, si vous êtes là ce soir, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à considérer attentivement ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vous ai montré toutes ces entreprises tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la chance d'appartenir, que quelqu'un vienne vous parler de ces entreprises, que quelqu'un vienne vous annoncer ces entreprises, que quelqu'un vienne vous expliquer que ces entreprises existent en train de lever les fonds. Mais ce soir, je suis là pour pouvoir vous dire que voici un projet international en train d'être mis et qui, en craint, qui va apporter une véritable solution internationale, une véritable solution planétaire pour une véritable demande. Vous ne pouvez pas ne pas accorder de l'attention à ce projet. Vous ne pouvez pas ne pas accorder de l'attention à ce projet. Il s'agit de, de 10 milliards de parts qui vont être mises à disposition pour lever 40 millions de dollars. 10 milliards de parts. Mon ami Paul Denis, dans ce projet-ci, il te faut au moins 5 millions de parts. En tout cas, j'ai confiance en toi. Toi, tu es un monsieur visionnaire et avec un cœur, un cœur gros comme ça. Je sais que tu ne, tu ne te contenteras pas de, de, de, de, de, de, de, de quelques centaines de milles de parts. Très cher participants, si vous êtes là ce soir, je vous invite véritablement à considérer ce projet. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, c'est vrai, mais je vous dis, Regardez ce projet. Regardez ce projet. Créé, créé. Il a un potentiel phénoménal. C'est une opportunité en or. Les fonds sont levés dans tout le monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est en Afrique. En, les Indiens sont nombreux dedans. Écoutez, les Indiens sont nombreux. Les Asiatiques sont nombreux. Les Russes eux-mêmes d'abord sont nombreux dans ce projet. Les Allemands, les Européens, les Américains sont nombreux dans ce projet. Les Africains sont encore minoritaires. Il faut qu'on, qu nous les Africains qui avons la chance d'entendre parler de ce projet, on puisse avoir des millions de parts d'investissement. On ne peut pas mettre 10 milliards de parts à offrir au monde entier. Et chacun de vous ne, ne se dit pas que dans ces, dans ces 10 milliards-ci, il me faut au, au moins un, deux ou trois millions de parts. C'est possible. Et en l'étape actuelle, c'est possible d'avoir ça à très bas à prix. À c'est un projet qui est bien crassé. Il y aura différentes étapes de, de, de levée. Euh, dans cette levée de fonds, il y aura environ 17 étapes. Et les étapes, c'est les niveaux d'avancement du projet c'est les niveaux de, de réalisation de projet et qui sont caractérisés par le, le niveau de mobilisation de fonds. Et à partir d'une étape, plus le projet mûrit, plus les étapes avancent. Et, les, et ces étapes-là sont caractérisées par le fait que les parts d'investissement, les actions deviennent de plus en plus chères. Au moment où je suis en train de le dire, j'ai le, le regret, j'ai le regret, j'ai la désolation, euh, mon ami Paul Denis, de vous annoncer ce soir que le projet est passé à l'étape. Le projet est passé à l'étape 3 déjà. Le projet est déjà passé à l'étape 3. Jusqu'à il y a de cela encore quelques heures, on était à l'étape 2. Les parts étaient encore très, très, très, très, très, très moins chères. Nous sommes déjà à l'étape 3. C'est pour vous dire que le projet avance très vite. Il y a déjà la maquette du, du, du, du, du capteur, il y a déjà des, des investisseurs de partout dans le monde qui sont en train de rentrer dans le projet. Il y a déjà des, des partenaires, on a vu des partenaires qui s'intéressent déjà au projet. Il y a déjà l'équipe d'ingénieurs, l'équipe chargée de, de, de, de, chargé de travailler de travail sur le projet ne fait que augmenter quantitativement et qualitativement. Je vous assure, le projet prend plan, plan de plus en plus corps. Là, aujourd'hui, on est rentré dans, dans l'étape 3. Je vous promets que même à l'étape 3, les parts sont encore très, très, très, très moins chères. Ça veut dire que si vous voulez rentrer sur ce projet, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est dans maintenant là que vous devez rentrer sur ce projet. Parce que, et je ne suis pas sûr que cette étape 3 va mettre long, parce que le projet avance très vite. Il était prévu que la maquette de, du capteur apparaisse encore dans, dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Mais depuis déjà deux semaines, la maquette est disponible. Les partenaires se bougent. C'est pour dire que le projet avance très, très vite. D'ailleurs, il est, il est annoncé, tel que vous pouvez le voir, que d'ici euh, 2024-2025, il y aura déjà sur le marché le, le, le premier lot, les premiers équipements vont déjà être euh, euh, euh, euh, euh, mise en vente d'ici 2024-2025. C'est pour vous dire que ça va très vite. Ça va très, très vite. Le centre va être rapidement construit. La production va aller rapidement parce qu'il y a la demande, il y a le marché. Donc, c'est un projet que vous devez rejoindre. C'est un projet que vous devez rejoindre. Et plus vous, per plus vous perdez le temps, plus vous loupez l'opportunité du siècle. Regardez, aujourd'hui, à l'étape 3, une action vous, coûte, vous vaut environ 0,001$, c'est-à-dire moins de 10 francs. Actuellement, moi, je vous parle, vous pouvez acheter une action à moins de 10 francs CFA. L'entreprise a l'objectif de pouvoir travailler à être côté en bourse, à pouvoir lever des fonds dans le marché secondaire et entrer en bourse à la valeur de 1$ seulement. Est-ce que vous vous rendez compte de l'objectif de la de la Un dollar. Mais je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait parmi vous ceux qui n'étaient pas encore là. Je pense que je vais vous repartager ce document. Regardez ce document. Très cher, regardez ce document. Ce document vous montre ce document vous montre les entreprises de technologie comme la nôtre. Microsoft a fait des levées de fonds pendant 11 ans. Et lors de son entrée bourse, la valeur de Microsoft était, était de. 21 dollars lors de son entrée en bourse. Aujourd'hui, la valeur de Microsoft est de AirPress est à environ à 290 dollars. Mais lorsque Microsoft est entré en bourse, c'était 1 dollar. Tesla a levé des fonds par financement par pendant 7 ans. Lorsqu'il est ancré en bourse, lors de son entrée en bourse, la valeur de l'action de Tesla était de 17 dollars, 17 dollars. Aujourd'hui, la valeur de l'action de Tesla est de 700 dollars. Une action, une. Amazon, lorsque Amazon entrait en bourse, son action, c'était 18 dollars après 4 ans de levée de fonds. Aujourd'hui, l'action de, de, de Amazon vaut 3400 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Apple, lorsque Apple entrait en bourse, c'était à 22 dollars. Lorsque Google entrait en bourse, c'était à 85 dollars l'action. Lorsque Facebook entrait en bourse, c'était à 42 dollars. Toutes ces entreprises que je vous montre là, Twitter, Alibaba, c'est des entreprises de technologie. Ils lèvent des fonds, qui ont levé des fonds comme nous sommes en train de le faire. Mais regardez, aucune de ces entreprises n'est ancrée en bourse à 1 dollar. Tous sont ancrés à plus de 10 dollars. Mais là encore, nos fondateurs, c'est CEO Ivan Saltanov est très modeste. C'est quelqu'un de modeste. J'ai eu la chance de le rencontrer à Moscou il y a de cela quelques mois. Je l'ai rencontré physiquement. Nous avons échangé. Je pense même que euh, euh, euh, je, je vous aurais peut-être montré les images. On a échangé. C'est quelqu'un de, de hyper motivé, de hyper concentré, de hyper déterminé qui est déterminé à tout prix à réaliser ce projet, c'est quelqu'un de réaliste. Il n'est pas là pour vendre le rêve, il ne vend pas le rêve. Il vend des, de, de, de, un projet structuré avec des ambitions, des cas de figure. il m'a dit, j'ai la possibilité. Avec ce projet, on, peut avoir, on pourra avoir plusieurs millions de clients, mais non, je préfère, je préfère prendre un cas catastrophique si on a seulement un seul petit million de clients. Et il m'a dit, on peut avoir plusieurs millions dans plusieurs pays dans le monde. Mais je me dis, ok, si on a seulement un seul million, seulement à Moscou, où je me crois avec toute l'équipe, on fait du chiffre, on met tout le monde à l'aise. Et lors de l'achat en bourse, il me dit, on peut entrer en bourse, même à 5, à 10, à 15, on peut. Parce que avec la demande qu'on a, avec la qualité du produit qu'on a, avec les chiffres, les, les, le chiffre d'affaires, les, les indices financiers que l'on va délivrer dès les premières années, il est possible que l'on en bourse peut-être à 5, à 10, voire même peut-être même à 15 dollars. Mais non, je me dis, si on en bourse seulement à 1 dollar, tout le monde sera heureux. Et j'ai dit waouh, voici un monsieur qui, qui, qui est. Qui a, ses, qui a la tête sur les épaules, comme on dit. C'est quelqu'un qui, qui, qui, qui ne qui n'est ne, qui, qui pas un rêveur, comment, comment dirais-je C'est quelqu'un qui ne rêve pas de manière euh, irréaliste, qui ne, qui, qui, qui, ne, qui, qui ne fait pas des rêves utopiques, mais c'est quelqu'un de réaliste. Un dollar, vous imaginez si MLC ingénierie réussit à rentrer à 1 dollar seulement sur le marché, alors que vous avez acheté l'action à 0,001 dollar. Est-ce que vous vous imaginez? Faites un peu les calculs. Vous avez acheté l'action à 7 francs, à 10 francs, à moins de 10 francs, mais dans 5 ans, disons même dans 10 ans, l'action que vous avez acheté à 10 francs, vous le revendez à 700 francs, 700. Wow! C'est juste énorme. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Benny Blanco, Kofi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? S'il vous plaît, dites-moi dans le chat, quels sont, qu que, do, donnez-moi vos ressentis dans le chat, s'il vous plaît. Laissez-moi un message dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Et Jeanne Camille, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ce projet? Et Eli, bonsoir Eli, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Avec ce que je viens de, de, de donner comme information, est-ce que ce projet vous parle? Est-ce que ce projet vous vous est-ce que ce projet, vous, voilà, euh, euh, euh, euh, Béni Blanco dit, c'est formidable, oui, Benny Bla... euh, euh, Blanco, l'entreprise ne, ne, ne, ne se projette que sur au moins un dollar. Mais tu as vu toutes ces entreprises technologiques que je t'ai montrées, Tous sont ancrées à plus de 10 dollars lors de l'entrée en bourse. Ça veut dire que, imaginons que notre entreprise se construit et que dans 5 ans, ou même dans 10 ans, moi, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on parle de capital risque, on parle d'actionnariat. Ne vous attendez pas à des gains du jour au lendemain. Vraiment, il faut que les, les Africains apprennent à investir dans de vrais projets. Pas dans des projets où on vous promet des gains rapides, la, la, la, qui sont des arnaques, qui sont des hikes, qui vous font perdre de l'argent. Voici un projet sérieux tel que le recommande Warren Buffett. Il vous dit, Warren Buffett vous dit, ils achète que des entreprises. Parce que là, on est en train de vous donner la possibilité d'acheter une entreprise, d'acheter cette entreprise, d'acheter ce projet avec votre argent et laisser cette entreprise grandir pendant deux ans, pendant trois ans, pendant cinq ans, peut-être même pendant dix ans. L'entreprise, écoutez, je vais vous dire, l'entreprise projette faire son encamp-bourse, en euh, son entrée en bourse aux environs de, de, de, de 2000, euh, voilà aux avrons de, de 2030. c'est-à-dire on est aujourd'hui à, à combien à 8 ans à 8 ans d'ici 8 ans et ça encore Ivan m'a dit, dit on peut faire on peut entrer beaucoup plus vite que ça mais je préfère préparer les gens à du long terme parce qu'on ne sait jamais il peut avoir des pandémies un peu comme personne ne s'attendait à, à la pandémie du du Covid mais le Covid a freiné beaucoup d'activités donc il ne sert à rien de mettre des délais trop proches pour peut-être faire plaisir aux gens et que demain après-demain, on soit encore en train d'expliquer que voilà, on ne peut pas en train, Maintenant, il faut... Donc, mettons-nous un délai beaucoup plus long. On s'est dit en 2030, Béni euh, euh, euh, euh, Lucien Comessi, imagine que tu as acheté une action, tu as acheté un million d'actions aujourd'hui à 10 francs chacune des actions et que dans, dans 8 ans, dans huit ans, huit, tu vends chacune d'elles à 700 francs seulement. C'est-à-dire qu'on imagine que l'entreprise est en à bout seulement à 1 dollar, à un dollar. Imagine fais les calculs et dis-toi, en huit ans, si tu avais travaillé dans une entreprise, dis-moi dans quelle entreprise tu aurais travaillé et gagné de telles sommes d'argent. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise et gagner ce, ce, ce quartier d'argent. Une, une telle somme d'argent, ce n'est que quand tu es propriétaire d'une entreprise. Et c'est pour ça que Robert Kiyosaki dit que ceux qui auront une meilleure santé financière, ceux qui vous, vous auront vraiment, à, auront vraiment à, à, à aspirer à la liberté financière, c'est ceux qui seront propriétaires d'entreprises. S'il vous plaît, préparez vos retraites en achetant les entreprises. Préparez votre requête en achetant des entreprises. Voici une entreprise que vous pouvez acheter. Achetez cette entreprise. Apportons notre soutien financier, notre contribution à Ivan Sartanov. Ce monsieur, je vous assure, je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit Je rentre au Cameroun, je veux me mettre à travailler pour ce projet parce que la vision de ce monsieur, la détermination de ce monsieur, le réalisme de ce monsieur, la concentration de ce monsieur, l'expertise, la connaissance, le carnet d'agresse de Ivan Santano. Je vous dis ce monsieur a déjà créé plusieurs entreprises Solar Group, My Capital, bien d'autres gros fonds d'investissement qu'il a créés. Donc, il a un carnet d'agresse, il a une capacité qui est telle que, je ne doute même pas une minute, de sa capacité à pouvoir réaliser ce projet très vite et très bien. Chers membres, chers participants, vous qui êtes là ce soir, vous qui êtes là ce soir, vous avez l'occasion d'entendre. Alors, quelqu'un me pose la question. La question. Magloire pose la question. Pourquoi ne pas contacter Equinox Canal 2 et autres pour mieux informer la question? Magloire, la question que je te pose, dis-moi l'entreprise qui a contacté Equinox Canal 2 pour informer les Camerounais. Donne-moi le nom d'une donne moi le nom de cinq entreprises que tu connais dans ton pays, au Cameroun. Parce que si tu parles d'Equinox Canal 2, c'est que tu es Camerounais. Donne-moi le noms d'entreprise. Tu as entendu Orange Cameroun. Est-ce que tu sais que Orange Cameroun lève des fonds Est-ce que tu le sais Moi, je le sais. Pourquoi Parce que je, je, je, je, je suis un ancien employé. Est-ce que tu sais que MTN lève des fonds pour financer son capital Est-ce que tu sais que les SABC, les brasseries du Cameroun, sont actuellement en train de lever des fonds Tu les as entendus sur Equinox Est-ce que tu les as entendus sur Canal 2 Dis-moi, quelle est l'entreprise que tu as déjà entendue dans les zones qui lève des fonds c'est pour que vous compreniez que ça ne se passe pas comme vous pensez là. Ça ne se passe pas comme ça. Le, le financement participatif des centaines, des milliers d'entreprises actuellement, au où moi je vous parle, lève des fonds. Mais vous n'allez pas les voir aller dans des chaînes de radio, aller faire non, non, non, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a d'autres canaux plus efficaces, moins coûteux. Vous savez à combien coûte une annonce comme celle-là sur Equinox Combien d'argent vous dépensez est-ce que vous êtes sûr qu'en dépensant une telle somme d'argent, vous êtes sûr du niveau de retour? Non. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein d'entreprises qui lèvent des fonds tous les jours. Allez à la bourse régionale qui se trouve à Aqua. Allez là-bas. Allez leur demander que mais les entreprises qui sont cotées, que vous suivez ici sur la bourse, pourquoi ils ne vont pas ce Canal 2, sur Equinox pour informer les Camerounais Ils vont vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ce soir, vous avez l'information. À vous de savoir ce que vous faites de cette information. À vous de décider ce que vous allez faire de cette information. De toutes les façons, mon rôle ce soir, c'est de vous présenter ce projet parce que je m'appelle Victor Vesombein, je suis le partenaire national, c'est-à-dire que Ivan Santanov Saltanov, euh, euh, euh, avec le, le, la recommandation de mon superviseur Gilles Verbet et, et son assistante Barbara, m'ont proposé comme partenaire national pour accompagner, pour communiquer, pour informer sur ce projet au Cameroun. Et qu'est-ce que je fais Je fais des webinaires comme ceux-ci, je fais des webinaires comme ceux -ci. je fais des conférences en présentiel, je fais des rencontres dans mon bureau, je me déplace et, et voilà, on fait des rencontres un peu partout. D'ailleurs, mon superviseur, Jules Weber, était là avec sa, son assistant, Barbara. On, on a fait deux mois ensemble, où on a travaillé ici au Cameroun, on a fait des rencontres, on a fait des, des grands événements, on a invité des gens, d'autres venaient, d'autres ne venaient pas. Voilà, donc on n'a pas besoin de dépenser de gros fonds pour aller sur les plateaux. Pour... Vous imaginez que vous venez lever des fonds et vous allez dans… Mais ils savent que vous venez lever des fonds. Vous voulez La, Les budgets que vous allez dépenser, c'est stratosphérique. Oh, L'entreprise est une entreprise qui a besoin d'argent. Elle n'a pas besoin de dépenser de grosses sommes d'argent. Elle a besoin d'argent. Donc elle va chercher des canaux, des moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples, beaucoup plus moins coûteux, qui lui permettent de dépenser moins, mais de pouvoir collecter beaucoup plus de partenaires, beaucoup plus d'investisseurs. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc ce soir, je suis là en ma qualité d'informateur, je suis là en ma qualité de formateur pour vous passer l'information. Au moins vous vous avez eu l'information. Vous ne direz pas demain après-demain que oh je ne savais je n'ai pas su quand est-ce que euh, Facebook levait ses, ses, ses fonds. Je n'ai pas su quand est-ce que oui vous n'avez pas su quand Facebook levait des fonds. Vous n'avez pas su quand Amazon levait des fonds. Vous n'avez pas su quand Tesla levait des fonds. Mais aujourd'hui vous savez que Ivan Santano va craver son projet MLC Ingénierie lève des fonds partout dans le monde. C'est partout dans le monde, ma gloire. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Écoutez, peut-être que euh, peut vous voulez que je vous prouve que c'est partout. Parce que des fois, des fois, euh, écoutez, je, je, je vous amène dans le back office. Voici le back office, par exemple. Vous allez voir que dans le back office, écoutez, par exemple, demain, je profite pour vous donner cette annonce. Demain, Ivan Saltanov lui-même sera connecté. Il sera connecté demain lui-même pour pouvoir faire le point de l'année 2022. Les résultats de l'année, les plans pour l'année 2023. Je vous invite, vous tous, à être connectés. Je vous invite, vous tous, à être connectés à cette rencontre. Ce sera à 19h heure de Moscou. Je pense qu'ici, chez nous, c'est 18h. Euh, euh, Laura, quelle est l'heure exacte ici, chez nous Je pense que c'est 18h ou, euh, ou 20h. On a une heure de décalage avec Moscou. Une ou deux heures de décalage avec Moscou. Voilà, je pense que euh, je me souviens quand on était là-bas, on avait un décalage de deux heures. Voilà, c'est 17h. Donc, il sera 17h ici chez nous au Cameroun euh, et 16h à Côte d'Ivoire, 16h à Abidjan, pour mes confrères ivoiriens qui sont là. Donc, voilà, il, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Magloire, je vous invite à être connecté demain. Vous pourrez lui poser 16h euh, euh, euh, euh, du Togo. Merci beaucoup, Lucien. Donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions que vous voulez. Vous pourrez lui poser, voilà, voilà, voilà, c'est exactement, 16h euh, d'Abidjan, euh, 16h euh, du Togo. 17h du Cameroun, 17h du Bénin, 17h du Tchad. Donc, euh, voilà. Donc, il va, il, va, il va faire le point, il va vous parler des actions à venir pour 2023 et il répondra à toutes vos questions. S'il vous plaît, venez demain lui poser toutes les questions. Mais ce que je veux vous montrer, pour que vous voyez que ce projet est un projet international, ce n'est pas un projet euh, euh, qui est simplement limité au Cameroun. Alors, attendez. Je vais, euh, ma page s'est fermée. Vous allez voir que c'est partout. Les Indiens s'intéressent à ce projet. Les Vietnamiens s'intéressent à ce projet. Voilà, regardez par exemple, il y a, il y a, il y a, il y a déjà une des investisseurs au Vietnam. Et même nous, partenaires en Afrique, on peut aussi avoir des, des, des équipes de partenaires en, au Vietnam. Au Vietnam. Donc, c'est pour vous dire que, euh, euh, euh, c'est un projet qui lève les fonds un peu partout dans le monde vous voyez ici notre fondateur avec euh, euh, un, avec en train de, de avec un de ses collaborateurs un de ses coéquipiers il est en train de construire une équipe de choc une équipe forte une équipe expérimentée pour pouvoir réussir ce projet donc croyez-moi très cher ce n'est pas ce n'est pas du pipeau ce n'est pas du pipeau ce n'est pas de la blague c'est du loup c'est du cré sérieux je vous invite rapidement à prendre vos décisions, de nous rejoindre. Vous pouvez commencer comme un investisseur débutant, hein? comme un investisseur débutant. Vous prenez un pack de 1 000 2 000 3 000 5 000 Je sais que mon ami, euh, mon ami Paul Denis qui est là, lui, quand il prend les packs dans un projet sérieux, c'est au moins 5 000 Donc, c'est ça, c'est un grand investisseur. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres personnes autour de vous qui peuvent s'intéresser, passez l'information nous sommes disponibles à vous aider, à leur présenter le projet, à les accompagner. Et vous allez voir que derrière, ça vous ouvre la porte à devenir un partenaire qui gagne de l'argent, qui gagne de l'argent avec ce que cette compagnie. Parce que vous devenez un démarcheur. L'entreprise aujourd'hui a besoin des investisseurs, mais aussi des démarcheurs. Et mercredi prochain, je vais vous parler, je vais vous présenter l'intérêt d'être, de devenir démarcheur dans ce projet. Mercredi prochain, je vais vous expliquer comment on fait pour devenir démarcheur. Qu'est-ce qu'on gagne en devenant démarcheur? C'est-à-dire que si vous connaissez des gens, des entreprises, des hommes d'affaires, des directeurs qui cherchent des projets dans lesquels mettre de l'argent, vous pourrez leur présenter ce projet ensemble. Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, euh, euh, Béni Blanco, je vais parler du plan de rémunération mercredi prochain. Mercredi prochain à 19h, à 20h, du Cameroun, 19h, heure d'Abidjan. Je vais parler en détail du plan de rémunération. Donc, euh, donc soyez connectés, vous assurez tout. Donc, si vous avez, vous pouvez par exemple, avoir des grandes entreprises des grands fonds d'investissement, des, des microfinances qui sont prêts à, par exemple, accompagner un tel projet de financement, à financer un tel projet, à prendre des parts d'investissement dans un tel projet. On les appelle des investisseurs stratégiques. Ces gens-là ont la possibilité même de négocier eux-mêmes. Why not les coûts, ou alors d'avoir des bonus supplémentaires sur les pas qu'ils achètent. Et ça, vous, vous allez tirer de gros avantages financiers. Donc voilà, c'est vraiment un projet exceptionnel. C'est un projet, vraiment une opportunité en or Et c'est simple, pour rejoindre l'opportunité, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un lien d'inscription. Donc euh, la personne qui vous a invité à cette rencontre ce soir peut vous communiquer son, un lien d'inscription. Vous, vous, vous prenez le lien, vous, vous cliquez dessus, un formulaire apparaît, vous remplissez le formulaire avec toutes vos informations et vous, vous rechargez votre compte avec des dollars et vous achetez votre pack d'investissement. Écoutez, écoutez, actuellement, vous avez la possibilité d'avoir des bonus de part des bonus de parts si vous achetez vos... Oh, il y a énormément de bonus actuellement. S'il vous plaît, de ne loupez pas cette occasion. Il y a énormément de bonus actuellement. En plus de ce que les parts sont moins chères, mais vous avez des bonus de parts en, en prenant vos... En prenant vos pack et... Voilà. Et vous avez accès à vos back-office. Vos back-office c'est quoi? C'est cette plateforme que je vous ai montré Voici la mienne qui vous permet... Cette plateforme vous permet de d'être en contact direct avec l'entreprise, d'avoir toutes les informations sur l'entreprise, de, de, de, de suivre les événements, de, de suivre vos investissements, de communiquer avec l'entreprise à travers un service d'assistance qui est disponible 24 heures. Quatre... dont vraiment vous avez, et, et je, vous, je, je pense que dans, dans quelques jours, dans, une, dans je pense le deuxième, euh, on va revenir, en janvier, on va revenir, je vais vous montrer comment on utilise ce back-office. Donc, c'est un formidable outil qui vous permet de communiquer directement avec la compagnie et de pouvoir faire vos paiements, faire vos vêtements, investir et pouvoir, et pouvoir euh, euh, euh, apporter votre soutien financier à ce projet. Alors, je voudrais vous montrer rapidement les, les parcs. Voilà, les, pour investir, pour rentrer, pour accompagner ce projet, vous avez la possibilité d'acheter des parts d'investissement à partir de 1000 dollars. Les parcs, les packs, c'est quoi? C'est une quantité de parts qui sont logées, vous achetez en package de parts. Donc, il y a des parts de l'ordre de 1 000 Là, déjà, nous sommes à l'étape 3. Cela vous fait environ, si vous payez en mensualité, parce que vous voyez que le projet vous donne la possibilité de payer en 20, en 10 ou en une mensualité. Si vous prenez le pack de 1 000 vous pouvez payer en 20 mensualités de 50, de 50 Vous voyez, en mensualité de 50, 20 mensualités de 50 cela vous fait 880 000 parts. Imaginez dans 8 ans, l'entreprise entre en bourse et est cotée seulement à 1 dollar. 1 dollar, l'action, la part. Ça veut dire que vos 880 000 parts vauront 880 000 dollars. Est vous vous, Est-ce que vous vous rendez compte? OK, imaginons même que l'entreprise ne réussisse même pas à entrer à 1 dollar. Entre même seulement à 0,5 demi dollars demi, en bourse. Cela vous fera environ 440 000 dollars. Alors que vous n'avez dépensé que 1 000 après 8 ans. Imaginons même que même à demi-dollar, l'entreprise n'arrive pas à 0,25. Ça vous fait 220 000 là où vous n'avez investi que 1 000 Très cher, pensez à vos vieux jours. Pensez à vos requêtes. Pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants. Pensez à votre futur, à vos des générations après vous. Dans 10 ans, est-ce que vous aurez encore les forces que vous avez aujourd'hui C'est le moment donc de commencer à penser cela en prenant des pailles. Il y a des packs de… Pourquoi vous contratez des packs de 1 000 très chers Alors que vous pouvez prendre des packs de 1 500, des packs de 2 000 3 000 même. Regardez, au lieu de prendre un pack de 1 000 pour payer 50 tous les mois, prenez plutôt un pack de 1 500 vous payez 50 en carte mensualité. Ou alors, prenez un pack de 2 000 vous, et, et vous versez 100, 100 tous les mois pendant 20 mois. Cela vous fait 1 800 000, 821 000 parts. Donc, très cher. Et c'est là, c'est simple. À partir de votre back office, vous pouvez vous-même acheter, sélectionner la part. Et vous voyez que quand vous passez déjà au pack de 3 dollars il y a 25 mensualités. Il y a même jusqu'à 30 mensualités. À partir de 7 dollars vous avez jusqu'à 30 mensualités. Donc, vous avez la possibilité de payer petit à petit, tous les mois, de mettre un peu d'argent de côté. Vous savez, en Europe, c'est comme ça que les Occidentaux eh, euh, préparent leur épargne. Ils préparent leur épargne en mettant de l'argent dans des projets comme ceci, afin que dans cinq ans, dans 10 ans, lorsque le projet a mûri, le projet commence à leur reverser des dividendes pour toute la vie. Et ça fait que derrière, à leur génération, à, à leurs enfants, petits-enfants, ils laissent vraiment une recrète, une récréte dorée. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est maintenant que vous devez le faire parce que le projet avance. Nous sommes déjà à l'étape 3. Ça va très vite. Donc, commencez le, le, le, le, le, le, le plus tôt possible. Profitez de tous les avantages. Euh, euh, voilà. Donc, euh, voilà ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Je m'en vais ouvrir les micros afin que si vous aviez des questions, vous puissiez euh, poser toutes vos questions. J'espère avoir été... Euh, suffisamment clair ce soir. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions Si oui, euh, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de poser votre question. On en a encore pour euh, cinq minutes avant d'arrêter notre présentation de ce soir. Mercredi prochain, je vais vous expliquer comment devenir partenaire de ce projet Qu'est-ce que vous gagnez à devenir partenaire de ce projet Et vous allez voir que c'est un projet que vous gagnez à plus d'un titre. Et vous allez voir, nous autres aujourd'hui, en tant que partenaire, nous ne sortons plus de l'argent de nos poches pour pouvoir payer euh, euh, ces actions. C'est notre travail de partenaire qui nous paye des commissions et qui sont ces commissions-là que nous utilisons pour, pour payer nos parts. Donc, vous comprenez qu'en fait, on ne, on ne dépense pas de l'argent ici. On, voilà, C'est juste un projet formidable, c'est un projet qui doit vraiment intéresser le maximum le maximum euh, de, de personnes que vous êtes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Si oui, c'est le moment. Euh, Billy Blanco, est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y, est qu y a des questions Est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a des questions euh, Magloire, est-ce que vous avez des questions Est-ce que c'est suffisant Ça a été clair pour vous ah, Ok, notre marraine est là, notre marraine Barbara. Bonsoir, marraine, merci d'être toujours là en train de nous soutenir. Elle est encore là ce soir, malgré ses multiples occupations. Merci beaucoup, Benny que c'était clair. Euh, Marin tu transmets notre bonsoir à notre superviseur Gilles Weber. Euh, nous, nous, voilà, bonsoir à lui. OK. Donc je pense que c'était clair, il n'y a pas de question. Merci beaucoup à vous tous d'être restés, euh, restés. Ne marquez surtout pas le rendez-vous de demain. Le rendez-vous de, de, de, de, de, de demain, cette, cette, cette, ce webinaire avec Ivan Sartanov qui va nous faire le point le point de l'activité le point de l'activité 2022 Elie a levé les mains oui Elie vous pouvez ouvrir vos, votre micro tu peux ouvrir ton micro Elie on ne le souhaite pas que deviennent mes pas si demain je ne suis plus très bonne question très très bonne question que deviennent les parts si demain vous n'êtes plus alors vos parts vont être, vos parts sont vous avez un, en fait quand vous, quand vous souscrivez vous avez un, un contrat d'investissement qui vous est donné ce contrat d'investissement est un document légal que vous pouvez même déjà informer vos quelqu'un auprès de vous votre épouse par exemple ou un de vos enfants ou même votre notaire afin que si demain après demain vous n'êtes plus il puisse rentrer en contact avec l'entreprise et lui dire vous avez un investisseur qui se nomme Eli qui malheureusement est passé de vie à CREPA, mais qui a investi dans ce projet. Voilà les documents. Il y a un concret, il y a un document qui vous donne euh, le nombre de parts que vous avez achetées quand, quand vous avez fini de payer vos parts. Et en, en vertu de ces documents et d'autres documents que la compagnie pourra donner, notamment vos certificats de genre de mort et, et les documents qui donnent les informations sur les ayants droits, l'entreprise va reverser à vos ayants droits vos, vos avantages. C'est-à-dire que vos ayants voix vont continuer la relation que vous avez entretenue avec l'entreprise. Donc, c'est, c'est, c'est, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un projet où vous ne perdez pas votre, votre investissement si vous n'êtes pas, euh, euh, euh, euh, si pas là. Vos ayants voix vont simplement rentrer en contact avec l'entreprise et vont poursuivre la relation. Donc, vous comprenez que c'est important de ne pas garder l'information pour vous. Vos répouses, passez l'information à votre épouse, passez l'information à quelqu'un auprès de vous, parce qu'on ne sait jamais, afin que si demain après demain vous n'êtes pas là, qu'il puisse revendiquer auprès de l'entreprise. Tout est prévu et l'entreprise va travailler sur la base même d'ailleurs des règles de succession, parce que vous savez, dans nos différents pays, le législateur a prévu un cadre pour un, un, un, un encadrement pour la succession, euh, euh, voilà, pour la succession ou pour l'héritage. Donc, en fonction de ces règles-là, en fonction de, de, de, de ces règles-là, l'entreprise va s'arranger à ce que vos ayants droits euh, légitimes puissent poursuivre, bénéficier de votre investissement. Donc voilà, j'espère que euh, j'ai satisfait à votre réponse, Elie. Euh, Alors, quelqu'un pose la question, l'Europe est en guerre contre la Russie. Alors, le projet est-il viable à long terme? Écoutez, l'Europe est en guerre contre la Russie. Non. La Russie est plutôt en guerre contre l'Ukraine. Et la guerre se passe où La guerre se passe en Ukraine. J'étais à Moscou, j'ai été impressionné de voir qu'à Moscou, c'est le calme. À Moscou, c'est le calme. À Moscou, la vie est calme, la vie, la vie est normale. Il y avait des touristes à l'époque, euh, euh, euh, il y a cela quelques mois, à la place rouge, on se baladait. Il y a... Vous n'avez même pas l'idée. Vous avez dit vous vous baladez à Moscou, on, on, on, vous ne pouvez même pas imaginer que... Mais... En fait, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes très influencés par les médias qui nous laissent croire qu'il y a une guerre. Non, la Russie est en paix. La Russie est calme. La Russie est prospère. Et je vais même aller plus loin en vous, dis, en vous disant que la, la guerre fait même les avantages de la Russie. Les Russes sont encore plus prospères, plus plus se développent encore plus. Vraiment, c'est... Croyez-moi, <rire> croyez-moi, on en a, a rien. Hein. Euh, euh, lorsqu'on en parlait avec Ivan, euh, lorsqu'on a rencontré, avec, il disait, mais vous même regardez, vous êtes en train de marcher, voici le Kremlin, on, on s'est baladé. On, on. Il m'a dit, mais vous ne pouvez même pas imaginer, cette guerre n'a rien à voir avec l'intérieur de la Russie. Donc le projet est viable, le projet est solide, le projet va se développer. Et vous savez que les Russes travaillent beaucoup plus avec les Asiatiques avec les Asiatiques. Or, ce projet est en train d'être développé en Inde, est en train d'être développé à Taïwan, est en train d'être développé en Asie. Voilà là où il y a de gros marchés, dont il n'y a pas d'inquiétude à ce fait. Vous pouvez dormir je peux même vous dire que la guerre même fait même les avantages, fait les avantages de ce business. On en a vraiment rien avec Ivan, lorsqu'on parlait de ça. examen. Vous savez, c'est parce que vous écoutez, trop les médias occidentaux. Si vous écoutiez euh, euh, les relations diplomatiques, mais la question c'est, les relations diplomatiques, est-ce que le marché dont on parle, les 1 million de clients, Ivan nous a dit, écoutez, je fais les prévisions minimalistes sur 1 million de clients, et ces 1 million de clients, je peux les avoir entièrement seulement à Moscou. Il nous a dit, seulement à Moscou, mon projet suffit seulement à Moscou à pouvoir lever les 1 million de clients. Et il a dit, OK, les investisseurs qui sont partout dans le monde, comment est-ce qu'ils nous font parvenir de l'argent? Ils nous font parvenir de l'argent aujourd'hui par plusieurs, par différentes voies. Ils nous font parvenir de l'argent par des voies euh, de de crypto-monnaies, par des voies Ces mêmes voies-là sont les voies qui peuvent être utilisées pour leur payer leurs dividendes le moment venu. Donc, il n'y a pas de limite. La guerre n'est qu'une guerre, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus même médiatisée que véritablement, et même de manière diplomatique. Non, la diplomatie n'empêchera pas que, lorsque je veux, j'ai fait mes investissements en, en, en Russie et qu'il fallait que la Russie me... Euh, euh, euh, Qu'est-ce que je dis J'ai fait mes investissements dans un projet comme celui-ci, qui fait que Ivan Saltanov nous reverse les dividendes. Il y a, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. C'est du business. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est du business. C'est des hommes d'affaires. Je vais vous surprendre en vous disant que est-ce que vous savez que dans ce projet-ci, il y a des Allemands. Est-ce que vous savez qu'il y a des Européens, il y a même des Ukrainiens? Est-ce que vous le savez il y a des Ukrainiens. Donc, si, les Ukrainiens, si, si vraiment la guerre était une limite, les Ukrainiens ne seraient pas investisseurs dans ce projet. Les Européens ne seraient pas investisseurs dans ce projet. Donc, rassurez-vous, c'est du business. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie, avec la politique, avec les guerres. Non, non, ça, c'est des détails qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, il y a des moyens numériques par lesquels les deux parties peuvent honorer leurs engagements aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et croyez-moi, le marché de ce projet, c'est la Russie. Le marché de ce projet, c'est l'Asie. Le marché de ce projet, c'est l'Amérique latine. Le marché de ce projet, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. La crypto-monnaie n'est pas interdite en Chine. Puisque la Chine, elle-même, a créé de développer. Est-ce qu'on interdit la crypto-monnaie? On ne peut pas on ne peut interdire la crypto-monnaie que de manière, de manière euh, réglementaire, mais techniquement, c'est impossible. Dans le, dans le classement de l'utilisation de la crypto-monnaie actuellement dans le monde, la Chine fait partie du top 3. Ça veut dire que vous ne pouvez pas techniquement empêcher à quelqu'un, à deux personnes en Chine d'utiliser la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas. Techniquement, ce n'est pas possible. On n'empêche pas une blockchain. L'État peut prendre des dispositions, mais vous pensez que lorsque Ivan Satano pourra décider de nous payer nos dividendes, il a besoin que, que l'État soit au courant, il a besoin de l'ordre de, de l'État. C'est du business. C'est du business. C'est les affaires. Un peu comme vous, dans vos pays, vous pouvez faire du business avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez besoin de, de demander l'avis de l'État? Non. Ce n'est pas des projets euh, gouvernementaux, c'est des projets d'hommes d'affaires. Donc, la crypto-monnaie aujourd'hui, beaucoup de pays disent euh, non, mais aujourd'hui, on sait que la Chine est aujourd'hui l'un des gros consommateurs de produits euh, euh, de crypto-monnaie. Binance aujourd'hui est hyper bien implantée en euh, Chine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Et puis, euh, <rire> donc voilà quoi. Non, on a un projet qui est solide. Croyez-moi, tout a été pensé. Toutes les hypothèses. Ivan, on a échangé avec Ivan pendant des jours. On, on a passé pratiquement quatre jours avec lui à Moscou. On passait toute la journée, du matin jusqu'au soir. On se prenait très tôt. On finissait très tard. On mangeait, on prenait le petit déjeuner ensemble, on mangeait midi ensemble, on, on, on, on passait toute la journée à parler business, on posait toutes les questions, Il nous expliquait. on se baladait, on, on échangeait, on a posé tout type de questions et c'est ça qui nous rassure, qui nous motive de ce qu'on est sur un projet solide, sur un projet efficace, sur un projet dont il est, il est bon pour tout le monde de le rejoindre. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir, merci beaucoup. Prochain rendez-vous, mercredi prochain lorsqu'il sera 20h. Nous sommes à l'étape foi. profitez Profitez, profitez des bonus, profitez de rejoindre ce projet pendant qu'il a encore temps, hein. Rejoignez ce projet. Faites tout pour avoir au moins un million de parts dans ce projet parce que voilà, avec un million de parts dans deux, trois, quatre, cinq ans, vous verrez ce que, vous verrez vraiment que vous aurez pris une bonne décision. Merci à vous tous. À demain, lorsqu'il sera 17h, pour vous suivre ensemble le webinaire avec notre CEO Ivan Satanov. Ciao, ciao, bonsoir.